On va ouvrir notre Instagram pour confirmer qu'on utilise encore le thème blanc par défaut. Ok, ensuite on va lancer l'application Dark Mode, le lien en description, puis activer le mode voiture et ensuite le mode nuit. Une fois que c'est fait, on peut constater que notre Instagram est effectivement passé en mode nuit. On arrive donc à la fin de la vidéo et n'oublie pas de la liker et d'écrire merci en commentaire si elle t'a été utile.